LUTHOR, -E salut tout le monde, comment ça va J'ai l'impression que ça fait au moins six mois. Je crois que c'est pas qu'une impression. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Alors, vidéo qui aurait dû être au mois de septembre. Tu, vois tu vas comprendre tout dans cette vidéo. Euh, je vais te parler de pourquoi il n'y a plus de vidéos, pourquoi il n'y a plus de live, mardi débat, est Monaco et... Euh, voilà, tout, tout, tout, tout et tu vas comprendre pourquoi je te dis que j'aurais dû faire cette vidéo euh, au mois de septembre Alors, si tu en as strictement rien à foutre de Luthor et de, de tout ça, bon, tu t'es trompé de vidéo Voilà, mais euh, voilà, j'avais envie de faire un petit point et puis euh, de vous parler, de vous expliquer pourquoi euh, je ne fais plus rien Donc rien de grave, il ne se passe rien déjà dans ma vie, tout va très bien Mes enfants vont très bien, ma famille va très bien, je vais très bien euh, J'espère que vous aussi. Euh, J'espère que vous aussi, vous allez très bien. Donc voilà, ce n'est pas du tout euh, une question de santé, parce que vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages. Est-ce que ça va J'espère que ça va. Donc oui, euh, tout va bien. Tout va très bien. On va commencer du coup tout de suite. Pourquoi il n'y a plus de vidéos Pourquoi il n'y a plus de live Alors, bah donc on est en septembre, hein euh, retour de vacances et euh, tout simplement plus de motivation. Mais ça m'est déjà arrivé hein, au cours de ces dernières années. Voilà, la motivation, elle va, elle vient, euh, c'est comme tout. Sauf que euh, avant, bah, il y avait toujours un jeu qui me motivait pour reprendre. Et là, en l'occurrence, pour moi, il football, euh, bah, il est, il est pas, il est pas ce que j'attends en fait. Et alors, je vais pas dire qu'il pue la merde, parce que pour moi, il pue la merde. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Luthor, le gameplay, tout ça, Alors, le gameplay, oui, oui, le gameplay. Alors, c'est euh, toujours la même chose, les gars, toujours la même chose. Donc, oui, le gameplay, il est peut-être bien. Mais euh, vu qu'il n'y a pas de contenu, bah moi, voilà, euh, je n'ai pas envie de faire du, du, du contenu là-dessus euh, pour essayer de broder, essayer de trouver des trucs, essayer de trouver encore les mêmes vidéos à faire. Non, non, franchement. Et l'avantage que j'ai, c'est que moi, je n'ai pas besoin de me forcer parce que euh, YouTube, je l'ai déjà dit plein de fois, certains ne me croyaient pas, mais bah, la preuve. Moi, YouTube, quand ça me plaît, je le fais. Quand ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. j'ai aucune pression au niveau de l'argent. Tout ce que je gagnais avec YouTube, bah, c'était de l'argent de poche. Hein. Euh, Dieu merci, j'ai un travail qui me permet de vivre... Euh, euh, normalement, hein, de vivre tout simplement. Donc, j'avais pas besoin de YouTube. Donc, voilà, quand ça me plaît pas, je fais plus de vidéos. Donc, voilà, le jeu m'intéresse pas. Euh, tout simplement, bah voilà, pas de vidéo. Alors, pas de live non plus, parce que encore une fois, bah, la même chose, le jeu m'intéressait pas. Donc, bah, pas de live, pas envie de me forcer. Mais, je m'étais dit, bah, avec Mardi Débat. Et eh ben, euh, quand, on Madrid, quand, quand on reprendra mardi débat, ça va sûrement me motiver à faire du contenu. Donc peut-être pas euh, du football, mais peut-être d'autres contenus. Je savais pas du foot ou quoi que ce soit. Sauf que bah aujourd'hui on est euh, fin septembre. Sauf qu'aujourd'hui on est fin janvier et euh, vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas de mardi débat, sachant que on nous avait euh, dit que voilà, on nous avait dit fin de saison dernière, mardi débat reviendra en septembre. On nous avait dit à 99%. Mardi débat reviendra, on avait eu un call, etc. Je vous dis tout, hein. de toute façon, je rien à cacher. Euh, et, euh, et malheureusement, il y a eu un changement dans l'organigramme de l'AS Monaco e Sport et ils ont changé de stratégie et ils n'avaient euh, plus envie de faire du contenu sur Twitch. Donc, euh, bah voilà, ce n'est pas grave. Hein. Euh, il n'y a aucune aigreur. Voilà. Moi, je continue à être euh, supporter de l'AS Monaco. Travailler pour un club, c'était un rêve. Pour moi, Monaco reste... un des meilleurs clubs au monde au niveau e-sport. Et euh, il y a toujours mon ami Imad, il y a toujours euh, Ousma Kabil, Kams qui a rejoint l'AS Monaco e-sport euh, e euh, sur e-football, euh, e au cas où vous n'avez pas suivi, et Kams qui est quelqu'un que j'adore. Donc euh, je suis très content pour eux, je continue à les suivre à fond. Mais euh, en fait, on attendait euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, et ça, on ne l'a su qu'à la fin de l'année. Voilà pourquoi. Bah, on ne vous répondait pas sur les réseaux parce que nous-mêmes, on ne savait pas. Donc en fait, on était dans l'attente depuis septembre. Et ça, c'est... Voilà, on l'a su euh, fin d'année. Mais bon, on s'en doutait. On s'en doutait au bout d'un moment quand t'as pas de réponse, tu t'en doutes. Mais voilà, c'est bah, comme ça. Et ce qui fait que... Bah, ce truc où je m'étais dit, bah, quand mardi débat reviendra, ça me donnera peut-être l'occasion et l'envie de refaire des lives et des vidéos. Bah, vu que ça ne revient pas, voilà. Moi, je marche comme ça. Je me dis, peut-être c'est le destin. Peut-être que c'est comme ça. Et du coup... C'est vrai que je suis un petit peu passé autre chose, d'autres, d'autres pas sur l'Utor, les gars. C'est, euh, c'est un mois une passion. Euh, donc là, en ce moment, pour voir, en ce moment pour vous raconter ma life, je me suis mis à Star Wars Légion. Star Wars Légion, c'est un wargame comme un peu Warhammer 4000, 40 Alors c'est pas un placement de produit, hein. mais avec Star Wars et du coup vous peignez, vous montez des figurines, vous les peignez. On ne voit rien. Et après, vous, vous jouez avec. Voilà, c'est petit, c'est 3 PO. Et, et puis voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau euh, du jeu de foot, bah, pff, FIFA, je ne l'ai même pas pris. Ça ne m'intéresse pas. E-football, j'y crois plus. UFL, euh, je pense qu'ils euh, avaient prévu de sortir l'année dernière, comme on vous l'avait dit. Mais euh, par rapport à l'énorme bullshit qu'il y a eu quand ils ont montré les premières images, je pense qu'ils se sont dit il eh, faut qu'on rebosse. Et euh, bah oui, un jeu de foot ça se fait pas comme ça. Il y a des, il y a des, des entreprises qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience et ils continuent de faire des jeux de merde. Donc c'est vrai que quand arrives, c'est compliqué de faire du bon jeu. Mais oh, ils ont au moins le mérite d'essayer. Alors on verra, mais personnellement, j'y crois pas. Donc vous voyez qu'au niveau jeu de foot, personnellement, je suis pas très optimiste. Le seul truc euh, qui peut être bien, je me dis, c'est FIFA. Alors euh, vous allez monter sur vos grands poney là. Donc Parce que FIFA, ça va changer et l'année prochaine, enfin la saison prochaine, on aura un vrai nouveau FIFA. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera bien, mais au moins un nouveau FIFA. On pourra juger, ce sera normalement plus la même chose que les FIFA précédents, qui sont aussi nuls les uns que les autres. Hein. Donc encore une fois en septembre, tu en a qui nous disaient septembre octobre. Ah non mais celui-là, euh, il est vraiment bien. Bon bah comme d'hab, hein, comme d'hab, euh, trois mois après. Ah bah non en fait il pue la merde, c'est le pire FIFA de l'histoire. Hein. Alors ce qui est bien c'est que tous les ans le FIFA qui sort c'est le pire FIFA de l'histoire. Bon ça c'est dans la tête des gens. Donc, euh, donc voilà les gars les, euh, les infos. Donc voilà vous comprenez pourquoi je vous disais que bah, ça c'est une vidéo que j'aurais dû faire en septembre. Mais voilà, les, les circonstances ont fait que bah, ça a traîné, ça a mis du temps. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, voilà ce qu'il en est. Il y en a peut-être qui vont me dire « Luthor, pourquoi tu ne fais pas mardi débat euh, sur ta chaîne euh, perso ?» Bah En fait, tout simplement parce que je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie, aucune envie. Euh, ça me motivait de refaire sur Monaco, la chaîne de Monaco, parce que c'est la chaîne de Monaco et que c'est voilà, vraiment un kiff de faire de faire ça sur une, une chaîne d'un club de foot que j'adore. Faire ça sur ma chaîne, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je pense que j'aurais moins la motivation. C'est une émission qui demandait énormément de travail. On ne dirait pas comme ça. On croirait qu'on qu arrivait le mardi soir, euh, les mains dans le slip, et puis hop, on balançait des sujets. Non, il y avait beaucoup de préparation en amont, euh, avec Imad euh, notamment. Euh, avec Alice, c'était super cool également. Donc voilà, en fait, pas de nostalgie, pas de regrets. J'ai vraiment kiffé. Et puis voilà, on avance dans la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas rester sur le passé. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu as vraiment kiffé qui s'arrête, qu'il faut être aigri, qu'il faut cracher sur le club, qu'il faut cracher sur les personnes qui travaillent au club. Bah, je ne suis pas du tout comme ça. Donc moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré la S Monaco. J'adore toujours la S Monaco. Euh, je suis toujours rouge et blanc dans mon cœur. Et du coup, euh, encore plus après avoir travaillé euh, pour ce club, je pense que ça serait une fierté euh, toute ma vie. Toute ma vie, peut-être, j'en parle à mes enfants, à mes petits-enfants, tu vois, te rends compte, j'ai travaillé pour euh, un club de foot, l'AS Monaco. Tu vois, ah, l'AS Monaco qui a gagné euh, trois fois la Ligue des Champions d'affilée Ouais, ouais, c'est celle-là. Ça, ça, vous ne savez pas ce que c'est dans le passé. Ça, vous ne savez pas encore ce que c'est ce qui va se passer dans le futur. Parce que là, je parlais à mes petits-enfants, tu vois. Mais du coup, voilà, c'était euh, très cool. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus avec l'AS Monaco, mais euh, là, je vous parlais... De mardi débat. C'était Luthor, voilà. Euh, un petit peu d'infos, voilà. Un petit peu de mes nouvelles. Alors est-ce qu'il y aura une vidéo prochainement Il n'y a pas de raison. Peut-être que la chaîne va complètement changer. Hein. Peut-être que dans deux mois, il y aura... je, parlerai de, je, sais pas, je parlerai de Star Wars. Peut-être c'est possible, je ne sais pas. Pour l'instant, a... je n'ai pas spécialement d'envie. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Portez-vous bien et propagez l'amour autour de vous. C'est le plus important. Allez, gros bisous, les amis. Ciao, ciao.